Bonjour vous, ok Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour critiquer un jeu vidéal, comme diseraient les les ah, les... les gamers. Hein. Ah bien sûr. Les vrais gamers. Hein. Ouais. Nous allons même parler d'un meporg. <rire> <rire> MMO ouais. RPG. Comment ça s'écrit déjà <rire> On dit quand même une, une chose importante sur euh, ce jeu, c'est qu'on a essayé que l'alpha. Mais nous, on a eu accès exactement à la au stress test, donc euh, le test de des santé. serveurs. Voilà, donc c'est pour ça nous on a eu pas mal de déconnexions pendant notre partie et tout Mais ça faut pas en prendre compte sur le gameplay final voilà. Vu que il n'y aura pas ces problèmes là voilà. Le point sérieux est fait Maintenant vous ne pourrez enfin parler de le nom du jeu quand même thème <rire> voilà. Pour ou contre ce nom <rire> Alors évidemment nous allons critiquer euh, sur le jeu Temtem qui est en quelque sorte un Pokémon Lite. Jouable en multijoueur donc c'est quand même un voilà, détail assez exactement. important. Donc euh, on peut voir euh, les joueurs avec leur euh, propre Pokémon à l'arrière. J'aime beaucoup parce que euh, il y avait des jeux Pokémon où par exemple tu pouvais avoir ton Pokémon à l'arrière. Bah Pokémon Jaune à l'époque je crois le premier où tu avais ouais. Pikachu qui te suivait. Pikachu bien sûr. Mais ce qui est vraiment cool dans Temtem c'est le Pokémon qui est le premier dans ton équipe qui te suit donc c'est pas spécialement ton, ton starter en fait. Tu voilà. peux mettre le Pokémon que tu veux. T'en endroit ouais, un parce que forcément il y a pas mal de gens en multijoueur donc faut pas non plus qu'on voit des Pokémon de partout euh, oui. se oui. suivre à la chaîne mais c'est quand même quelque chose d'assez agréable de pouvoir avoir son premier pokémon qui, qui te suit quoi Après quand même je suis assez intéressé pour euh, l'histoire parce que bon évidemment euh, l'histoire ça, ça résume en quelque sorte un pokémon c'est à dire tu es réveillé euh, dans une nouvelle maison avec ta maman ensuite tu fais la rencontre de ton premier euh, Nemesis, ensuite tu as le professeur qui s'appelle Max dans le jeu le Nemesis. et que en plus, euh, spoiler, euh, le premier combat il nous défonce la gueule à la fin, il meurt quoi. <rire> Premier combat, il nous défonce. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude dans Pokémon. Du coup, ce qui est bien avec euh, ce Pokémon là aussi, c'est que on commence avec des starters euh, un peu différents qu'il y a sur les jeux Pokémon. Parce que de base, c'est eau, feu et herbe. qui est logique pour dire que le eau bat le feu, le feu bat l'herbe et l'herbe bat l'eau. Mais ceux-là, ils ont décidé de faire euh, quelque chose de plus original pour commencer les starters et que je trouve que franchement ils sont quand même assez mignons quand même les starters C'est Cristal, euh, mêlé et mental. Donc en vrai c'est euh, sympa et je pense qu'il doit avoir un ordre spécifique pour savoir qui va à l'autre etc Alors ça je sais absolument pas lequel bat lequel mais euh, si, tu veux, dans, si tu veux je peux citer les euh, types de Temtem Alors il y a neutre, feu, nature, je fais des traductions depuis l'anglais hein. <rire> Eau, électrique, mental, terre, vent, cristal, digital. Du coup notre Nemesis notre a un Pokémon digital. C'est oui. un peu un petit robot là, on dirait un robot de ouais. boy là à l'époque en, en, plus, en plus je voulais l'avoir ce Pokémon. <rire> Enfin, moi, tem -tem. Avoir le Pokémon. Il a pas beaucoup de faiblesses de ce que j'avais lu à l'époque. Il reste du coup mêlé et toxique. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est genre euh, un peu reprendre le même principe, certains jeux, jeux Pokémon, où par exemple on peut faire du 2v2. Je crois que oui. sur les premiers, on peut euh, faire du 1 contre 1 au début, mais euh, quand tu auras capturé ton premier temtem, -tem, ou euh, quand tu auras assez temtem -tem et que tu vas rencontrer d'autres euh, tresseurs, bah, tu pourras avoir la, une séquence de 2v2. Et même à un moment, je me rappelle d'un combat, euh, moi j'ai eu des petits problèmes euh, pendant que je jouais donc j'ai regardé beaucoup euh, Hugo jouer mais euh, pendant un de tes combats je sais pas si tu te rappelles mais t avais, t toi t'avais deux temtem et là, et du coup t'étais tombé face à un temtem -tem sauvage et tes deux temtem l'ont attaqué oui. du coup c'était du 2v1 on peut même faire du 2v1 c'est ça, est, est ça, ça qui est assez intéressant donc voilà, donc bon. le jeu peut faire littéralement blossage simulator. et ça peut être pas mal parce que y a des, y aura on va peut-être rencontrer des temtems dans la nature qui seront extrêmement puissants et qui pourront être que vaincus à deux temtems contre un, tu vois. Et même que, tu vois, j'imagine un peu à l'avance quand même avec les temtems légendaires. Enfin peut-être que c'est une théorie, oui. mais imagine si par exemple t'as un temtem -tem légendaire qui est ici, et que tu dis que ce serait bien que par exemple les deux meilleurs Pokémon qui peuvent battre justement ce type là ils pourront être devant et pouvoir attaquer euh, le temtem légendaire quoi Mais c'est pas, pas une rumeur, hein. il y aura vraiment des euh, temtem légendaires comme les shiny quoi et du coup ça change évidemment que la couleur du pokémon, je pense pas que ça le rend, ça le rend plus puissant je sais pas mais, euh, mais en tout cas c'est disponible, la différence n'est pas énorme énorme mais faut, faut le souligner qu'ils l'ont fait quand même, donc c'est cool. Les shiny, ça s'appelle des Lumas. Ah oui, ah oui le, évidemment, évidemment l'essentiel qu'il faut prendre. Ensuite, la, la personnalisation. Partage... Exactement. <rire> la personnalisation du personnage est quand même intéressante. Bon, j'ai un peu galéré à faire mon propre perso et tout, mais euh, c'était aussi pendant les serveurs tests, donc c'est normal qu'on a genre galéré dix mille fois à refaire le même perso et le valider sur le jeu. Quoi. Oui, bah oui, il y avait, je les suivais sur Twitter, il y avait pas mal de, il disait qu'il redémarraient les serveurs, mais que ça faisait, euh, que ça supprimait les sauvegardes et tout, mais bon ça, ça n'arrivera pas dans le jeu final. Après, ce que j'ai fait comme visite, euh, j'allais un peu plus loin su... euh, sur le jeu parce que euh, quand tu as vu le jeu, je me suis un peu arrêté à un moment, quand c'était ouvert le serveur euh, le dimanche, j'ai pu continuer un peu le jeu, il y a quand même, je crois, euh, qui pourra peut-être avoir des chances, des euh, sortes de stations pour euh, soigner ces Pokémon euh, en pleine euh, route si tu veux. Bah, Moi ça me semble logique, parce que forcément tes Temtem qui perdent de la vie, il euh, faut bien les soigner quelque part. c'est pareil, euh, je crois qu'il y a des systèmes d'endurance sur les sorts, tu sais, t'as une espèce de barre d'endurance que quand tu faisais un sort, ça diminuait. Et du coup, ça, je pense que ça se régène dans les centres aussi. D'ailleurs, on va expliquer un peu plus à quoi ça sert justement les, les sorts, etc. C'est que dans un Pokémon, normalement, c'est euh, durée limitée d'utilisation d'attaque. Par exemple, fête foudre, ça va utiliser que 5 ou 10, mais là, c'est que de la, de la source de magie. C'est ça. En gros, c'est de l'endurance, tout simplement. Donc au bout d'un moment, forcément, si ton thème utilise des attaques qui consomment pas mal d'énergie, genre des trucs où il faut fa vraiment faire apparaître des vagues de partout, des trucs, Forcément, il sera plus fatigué que mettre un vieux coup de pied dans l'adversaire. Donc, c'est normal que ça descende plus vite, c'est normal qu'il se fatigue plus vite, c'est normal. Et même que j'ai fait un test pour voir qu'est-ce que ça passait quand tu tu faisais trop ce qu'il proposait, c'est-à-dire que vu que tu veux utiliser une attaque où il faut 7 d'énergie et qu'il te reste 5, Temtem va prendre soi-même des dégâts pour forcer à faire l'attaque quand même. Ah, je savais pas ça. Ok, ok, donc ça peut être intéressant de te dire je suis contre un dresseur, j'ai encore deux Temtem, lui il en a plus qu'un, je sais que mon Temtem va crever, mais je Vais le battre. Il y a peut-être moyen aussi de faire du coup des égalités dans des combats, je sais pas si Oui, bien possible. sûr, c'est bah, possible en vrai. Parce Mais que si, je pense deux, que... si les deux Temtem meurent en même temps, qu'est-ce qui se passe Tu vois qu'ils ont prévu un truc euh, je mais, sais pas euh... parce que Pokémon, je sais pas comment ça se passe souvent les, les égalités. Mais ça c'est parce qu'en général dans Pokémon t'as pris as pris genre de, des, du poison ou du poison, un truc comme ça. Il pas vraiment euh, c'est pas vraiment ton attaque qui tue enfin si il y, y a des Pokémon qui ont des attaques de protection mais, mais du coup euh, je ne sais pas. J'étais en train de regarder un petit peu là euh, la liste des Temtem. Il -Tem. y en a combien au total d'ailleurs Bah c'est ça que j'étais en train de regarder que là tu vois sur le site là ils m'en mettent 161 mais 161, sur le site. Quoi, ouais. Sur le site par exemple je passe du 140, 141 et 161 Du coup il y en a 20 qui sont pas mis dans la liste Oui ça doit être peut-être euh, quand le jeu sortira oh oui. Ils vont avoir une, euh, ils un peu plus la liste pour dire qu'on a oublié ceux là donc, euh, les, voilà. Mais le jeu est sorti hier en, en early access oui, j'avais oui, vu. Il coûte euh, 31 euros en total, ce qui est pas, un... ce qui est pas trop un prix euh, si cher que ça en vrai. Hein. Enfin... Non, c'est sûr que ça aurait... je, je, je me serais peut-être plus laissé tenter à 20 euros, mais en même temps, je pense que dans les promotions, on l'aura pour, on l'aura pour oui. moins cher. Puis, euh, entre guillemets, c'est un jeu, je pense, qui doit, euh, ils vont rajouter du contenu au fur et à mesure et tout de ce que oui. j'avais vu. Euh, entre guillemets, pas être infini, mais c'est un MMO, donc au final, euh, quand même quand t'as terminé le jeu, tu peux toujours faire des trucs avec tes potes. Euh essayer de choper tous les tous les Dailleurs c'est un truc euh, qui est quand même intéressant parce que euh, si tu veux quand tu termines euh, la ligue des Pokémon souvent tu es amené à faire une autre histoire par-dessus souvent en vrai vu que c'est un MMORPG c'est que euh, c'est quand même intéressant qu'il fasse des mises à jour et continue à faire vivre le jeu pour proposer plusieurs histoires ouais. et à avancer euh, une aventure euh, autre chose j'ai vu sur Twitter des gens qui disaient C'est un Pokémon-like, Nintendo va faire supprimer le jeu, tout ça, tout ça On connaît Nintendo, hein Quand il y, y a une copie de Pokémon, un truc oui. qui, qui est créé En général, il le clôture Mais Déjà, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que... Euh... Temtem, mais un peu partout, entre guillemets, qui se sont inspirés de Pokémon, donc bon c'est pas, ils l'avouent eux-mêmes, donc c'est pas forcément, de toute façon, s'ils l'avouaient pas, ça serait un peu du foutage de gueule, De toute façon, vaut mieux avouer que rien dire. Mais en même temps, les autres Pokémon en général, c'était vraiment genre, les gens auraient les mêmes Pokémon, ou des trucs comme ça, il y avait toujours un peu ce nom Pokémon-là, ils ont vraiment essayé de faire un truc de A à Z, qui quand même propose d'autres ga gameplays, donc c'est vraiment pas mal. Par exemple, c'est pas des pokéballs c'est des cartes, on va dire, euh, oui. des cartes cybernétiques, je sais pas comment on dit, mais enfin. <rire> des cartes en gros ça fait un peu Yu-Gi-Oh! j'invoque le, le dragon aux yeux bleus <rire> là. <rire> voilà, y a, y a comme, ils sont inspirés mais ils ont essayé quand même d'avorter d'autres choses, c'est pas des Poké des c'est euh, des cartes assez stylées Et je sais pas ce que t'en penses mais j'ai trouvé quand même les animations, des combats, des attaques, des trucs quand même vachement bien fait Oui c'est vrai que j'aime beaucoup et même que par exemple un tel thème il a fait une attaque pour justement que mes Pokémon s'endortent Et je les voyais fermer les yeux, genre comme s'ils <rire> dormaient quoi Et ça, ça rendait un peu plus un peu Realiste, euh, réaliste quoi Je me rappelle souvent les Pokémon c'est tu t'endors, t'as les yeux ouverts quoi non mais puis même c'est pareil je sais pas si t'avais vu la... enfin oui tu l'as vu parce que t'as capturé des Temtem mais l'animation de capture des Temtem est assez stylée aussi C'est vrai. vrai que ça... Ça, ça ressemble un peu à, po à Pokémon mais il y a encore ce système de trois coups pour valider la, Bien sûr. la capture. J'ai jamais échoué euh, quand ça Ca ça voulait capturer. dire que ça voilà dire que ça a pas marché la capture tu vois. Après ça le, le jeu est quand même beau la, la musique est euh, intéressante et le gameplay euh, il, est, il est sympa c'est comme un Pokémon mais euh, qui propose d'autres idées géniales pour euh, Éviter de dire euh, on n'est pas un, un Pokémon-like. On s'est inspiré, mais il y a quand même des choses qui sont un peu plus différentes que sur Pokémon. J'ai vu qu'il y aura aussi un mode euh, compétition. Je sais pas si tu avais vu ça un peu. Ah, C'est vraiment euh, fait pour pouvoir euh, gérer son équipe de Temtem et tout, par exemple tu dis, euh, de souvenirs je crois que j'avais vu, par exemple tu dis ouais je veux pas qu'il ait Dracofeu. moi je vais hein. bon, utiliser les noms de Pokémon parce que je connais Dang. pas les noms des Temtem, non je veux pas qu'il utilise feu pendant ce combat et toi t'as droit de supprimer un Temtem à ton adversaire, ah, lui il a le droit de supprimer un tu vois un petit peu ouais, euh, comme... Euh... Je vais utiliser un, un jeu à euh, saut 2000. League of Legends ou par exemple ils ont fait ce système là ouais. ah oui, bah c'est ça mais par exemple tu vois il y aura peut-être des Temtems qui seront tu verras la liste des normalement je crois des Temtems de ton adversaire avant le combat donc ça te permet aussi de te dire ah ouais mais il a ce Pokémon là et moi j'ai pas un type qui peut le défoncer du coup tiens je vais le virer lui il aura je pense des Temtem en réserve et tout Enfin ça c'est à voir. Je me suis pas vraiment intéressé au mode compétitif parce que c'est pas mon délire à moi. Mais ils proposent et ça c'est vraiment sympathique quoi. Mais j'avais aussi un petit point à faire niveau de la caméra. Vous attendez pas dans le jeu à avoir une caméra comme le dernier Pokémon. Vous allez pas suivre le personnage genre vraiment vu de derrière en fait. Vous allez suivre un petit peu comme les Pokémon sur DS à l'ancienne un peu ouais, euh, voilà. plus du dessus un peu 2D un peu vu de drone. Je sais pas comment comment dire. Moi personnellement je trouve ça un peu dommage. Ils auraient pu mettre la possibilité de faire les deux parce qu'ils ont vraiment des beaux décors tu vois. Et moi je me voyais bien visiter le premier village ça mais en vue euh, personne c'est vraiment vu de derrière le personnage pour ouais. profiter mieux des décors ça je trouve ça un petit peu dommage qu'il le propose pas pour l'instant le jeu du coup je suis sur la page de steam il est très positif pour l'instant sur 1750 évaluations ah oui, donc c'est plutôt pas mal Ouais, pour un bon début, euh, même s'il y avait des, certes des problèmes de serveurs, ça va quand même. Je crois que c'est que, que les gens qui l'ont acheté qui ont le droit de poster des commentaires. Donc euh, là, je pense que, comme on a dit, je pense que les serveurs sont, sont cool. réparés. Il y a aussi un truc euh, dans le jeu on peut aussi avoir une maison. Je crois que dans Pokémon, tu peux avoir une maison pas dans Pokémon Une base, euh, oui, peut-être. Sur Pokémon Sapphire et Ruby, c'est mm -hmm. que tu peux avoir une sorte de base secrète où tu demandais à un Pokémon à utiliser une attaque pour, justement, par exemple, sur un arbre, avoir euh, tout simplement un espace. Tu avais une petite cabane cachée ou un truc dans l'arbre Voilà. Mais mais là je crois que dans Temtep tu peux vraiment acheter une maison et euh, là je, je vois des vidéos, euh, je vois des images sur le, sur le Steam, peut-être que tu pourras les intégrer. Euh, où tu peux en gros euh, customiser l'intérieur de ta maison, vraiment de A à Z, mettre des tables, des canapés, euh, des chaises, euh, bref ce que tu veux. Et je trouve ça assez intéressant, euh, sachant que c'est un MMO et en général les MMO proposent ça, mais tu vois genre oui. par exemple toi tu pourras dire ouais viens dans ma maison et tout, c'est des petits détails mais des trucs quand même ouais. assez, assez intéressant. Du coup ça veut dire que on peut faire comme Colpango, je peux t'inviter dans mon Iclou quoi. Bah, c'est un peu ça. Je pense que, je pense que ça, ça sera ça. C'est peut-être pas l'exemple que je voulais, mais oui, ça doit ressembler à ça. J'ai noté aussi un, un truc dans la customisation des personnages. Au début, on est assez limité. On a que une dizaine de pulls différents, une dizaine de pantalons, des coiffures, des visages, tout ça. Mais je pense que dans le jeu, il y en aura un peu plus. Ou même ouais. en progression bah, dans l'aventure. En fait, ce que j'ai vu, c'est que moi, quand je suis arrivé dans le jeu, j'ai fait star, inventaire. Et en gros, je pouvais changer, changer mes vêtements directement dans l'inventaire. Alors, j'en avais pas d'autres. Mais en gros, on pourra, je pense, changer son pull, son, son pantalon. Oui, Sans problème. Par contre, j'ai vu qu'apparemment, moi, j'ai pas, j'ai pas trouvé. On peut pas changer le visage de son personnage. Donc oui. le visage de son personnage est assez important euh, à choisir. Mais peut-être que les coupes de cheveux, il y aura peut-être un coiffeur dans le jeu. Hein, je sais pas. Il hein, y a peut-être, il y a peut-être euh, des magasins, donc peut-être un coiffeur. On pourra changer, euh, changer euh, notre apparence ou peut-être aussi un, un vendeur de vêtements, je pense, en toute logique, sur les images, sur le, la page de Steam. Il y a beaucoup de vêtements que nous, on n'a pas vu Soit c'est qu'ils l'ont pas intégré dans le jeu, soit c'est des trucs qu'on peut acheter et donc avoir vraiment. Au départ, tu commences avec un personnage qui euh, est classique. Puis après, tu lui donne vraiment une personnalité avec le temps en achetant des vêtements, en faisant des trucs comme ça et ça je pense que c'est assez intéressant pour un MMO d'avoir pas mal de customisation pour pas ressembler à n'importe quel personnage. Il y a aussi une aventure coopérative, donc tu peux faire un peu l'aventure avec tes potes et tout oui. euh, en collaboration, donc ça a l'air de pas être les mêmes trucs que la campagne scénarisée mais apparemment tu dois explorer les routes affronter des maîtres de donjons enfin des trucs oui. comme ça avec tes amis en duo donc je pense que ça peut apporter vraiment une dimension assez, assez intéressante oui. parce que si par exemple moi je prends des Pokémon hauts Hugo des Pokémon Feu on peut avoir une espèce de comp euh, complémentarité enfin con... bref complémentaire voilà c'est ça on est complémentaire quoi en gros moi je vais peut-être attendre que le jeu sorte officiellement mais si euh, à un moment je me dis bon il bah, y a un Pokémon euh, enfin, ah euh, oups euh, un Temtem euh, va oups. être intéressant <rire> oups <rire> si il y a un Temtem qui va être intéressant il y a à peu près le mode coopération bah, je pense que je dirais à ah, okay, tiens tu me l'achètes STP <rire> c'est mon ami toi qu'est-ce que tu en trouve... penses du jeu du coup franchement pour le peu que j'en ai joué après je t'ai beaucoup regardé j'avais beaucoup regardé des vidéos sur youtube aussi avant le, le street test je pense que c'est vraiment un jeu sympathique pour les fans de pokémon qu'on en marre de toujours euh, entre guillemets euh, faire la même chose pour vraiment les fans qui aiment ce, ce système de rpg capture de capture de, de, de créatures tout ça les faire évoluer euh, améliorer son équipe pour l'optimiser tout ça je pense que c'est vraiment un jeu qui peut plaire genre il y a vraiment des un peu d'autres types de, de temtem et ça c'est vraiment cool après si vous n'êtes pas pressé attendez la sortie du jeu final pour le prendre là par exemple je sais pas si le mode coopératif est directement disponible. On peut jouer oui. en ligne, mais je sais pas si on peut jouer euh, avec ses potes directement. Donc peut-être attendez la sortie du jeu pour vraiment l'acheter. Il n'y a pas de sortie vraiment officielle, officielle. Le jeu est déjà oui. sorti euh, hier, donc euh, le 21 janvier, en fonction de la, de la sortie de, de la date de sortie de ta vidéo, Hugo. Mm -hmm. Du coup, le jeu est sorti le 21 janvier, et tu vois, du coup, je sais pas ce qui est disponible et tout, mais le jeu est jouable comme ça, en tout cas. Est-ce qu'on peut vous conseiller Oui, si vous êtes fan de oui. Pokémon et que vous aimez bien le délire, mais poussez encore plus loin, quoi. Donc voilà, j'espère que votre, notre avis vous aura plus alors certes ce n'est pas pour vous forcer bien sûr c'est juste vous laisse le choix de le prendre ou pas si vous êtes content qu'on soit positif avec euh, ce jeu tant mieux hein, parce que je pense qu'il ya peut-être des gens qui vont pas trop aimer je suis quand même très content de ce jeu euh, pour euh, son originalité et euh, ses quelques idées qui propose les demdem -dem sont mignons <rire> avant tout <rire> je veux le robot <rire> Il est trop kiki. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter si vous avez aussi essayé sur le savoir test ou même à essayer le jeu dès maintenant. là. Pour savoir nous dire un peu plus s'il y aura des futures mises à jour, etc. Et les gens qui ont acheté le jeu, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires si on a dit des conneries ou, si, ou même votre retour sur le jeu. Vous pouvez très bien ne pas avoir apprécié le jeu ou l'avoir apprécié, sûr. mais dites-le nous dans les commentaires. De façon et... Euh, calme et bien détaillée. C'est de la merde! <rire> C'est de la merde, point! Merci à Bokeh d'avoir participé à ce avis personnel. C'est la première fois que cool. je fais un avis personnel en duo. Pas de soucis, mon petit Hugo, un plaisir. On fait quand l'avis personnel? <rire> <rire> J'allais dire. Merci d'avoir regardé. On vous dit bonne journée, bonne soirée. C'était Sugo Geek. Allez. C'est mon pote. Salut mon pote.